À côté de la gare, un espace abandonné a été réinvesti par les habitants de la ville afin de l'embellir et de le rendre plus productif. Bah déjà on nettoie le terrain qui est abandonné par, par la collectivité pour y planter. On va y planter là des tomates, des aubergines, des piments, des courges et plein de fleurs autour. Donc c'est vraiment essayer de, de rendre cet endroit un petit peu plus euh, sympa, plus joli, parce qu'il y a pas mal de gens qui passent à, à ce niveau-là. L'objectif c'est aussi d'essayer de se faire que les gens et les populations environnantes euh, prennent soin des espaces qui sont à la collectivité et aux alentours de chez eux, d'essayer de, qu'ils reprennent conscience que il y a des espaces autour de chez eux qui peuvent être euh, aménagés où on peut reprendre en fait euh, les droits parce que là c'est vraiment à l'abandon il y a plein de déchets partout il n'y a personne qui nettoie